Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sac Peak Design Sling version 2, le modèle 6 litres. Et je vais faire un petit comparatif avec le ver la version 5 litres. Donc, vous montrer un peu les changements, donc la mise à jour qu'il y a eu, euh, les nouveautés. Donc, euh, est-ce que c'est plus solide Est-ce que c'est moins solide euh, Qu'est-ce qu'il y a en plus Qu'est-ce qu'il y a en moins Donc, euh, c'est parti Alors voilà, je vous montre euh, la version gauche, donc c'est la version sling 5 litres et la version droite sling 6 litres, donc la version 2. Donc comme vous pouvez le voir, la version 6 litres est un peu plus grosse, donc euh, d'un litre en plus, mais c'est surtout en hauteur où ça prend un peu plus. Donc voilà pour la petite comparaison avec le modèle 5 litres. Le modèle Peak Design Sling 6 litres version 2. Donc du coup, on a un sac donc, euh, dans une matière qui est apparemment recyclée. Donc, c'est à peu près la même matière que le Peak Design Sling 5 litres. Enfin, je dirais, je pense que c'est même la même, hein, j'ai l'impression. Euh, ou alors, je ne sais pas s'il euh, y, y a un changement ou quoi que ce soit. Mais au toucher, en tout cas, c'est la même matière. Donc, on a un sac avec, cette fois, la possibilité de mettre le Peak Design Capture des deux côtés. Ça, c'est bien. Parce que sur le modèle 5 litres, c'était euh, que sur un côté. Du coup... On a aussi la, la, la petite lanière ici pour tenir, on a la bandouillère, je ne sais pas si on va bien voir, on a la bandoulière qui a changé, qui est un peu plus, euh, un peu plus matelassée, un peu plus rembourrée, voilà. On a un nouveau système d'accroche ici, avec une sangle, pardon, un système d'accroche avec une sangle qui permet d'agrandir la lanière et... Euh, la raccourcir aussi directement voilà sinon grosso modo c'est à peu près le même type de sac que, que le 5 litres on a aussi deux zips cette fois par rapport au modèle 5 litres donc au modèle 5 litres on n'avait qu'un qu seul zip là on a deux zips donc avec euh, un système en tissu donc ça c'est pas mal donc là c'est intéressant le zip il est confortable ça, c'est pas mal. On a deux euh, flex-folds. Ils appellent ça euh, Peak Design. Donc, du coup, ça permet de là, hop, de créer euh, deux étages, en fait, de rangement, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a sur les côtés bah, des poches qui sont un peu plus grandes que le 5 litres. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, Voilà, peut-être qu'on verra mieux comme ça. Ensuite, ici... Il y a aussi, euh, pareil, hein, une poche d'un côté aussi, de l'autre côté. Donc, euh, exactement la même chose que l'autre côté, mais un peu plus grand que le 5 litres. Donc, voilà. Après, on a aussi, donc, au, sur le côté, on a un zip qui permet de ranger, en fait, euh, donc les batteries. Donc, moi, j'ai mis deux batteries. Euh, les Airpods aussi, j'ai mis euh, pour écouter un peu de la musique. Ici, on a une autre poche aussi. Ici. Tac. Euh, ensuite, bah après, moi, je range mon petit câble USB pour iPhone. Ici. Voilà. Donc, c'est vraiment la même chose que le 5 litres. Si vous connaissez déjà le 5 litres, vous avez le même compartiment à peu près ici. Par contre, la matière, elle est un peu plus fine ici. Elle est un peu plus fine euh, par rapport au 5 litres, j'ai remarqué. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Franchement, c'est du Peak Design. C'est... Euh, c'est pas mal, donc euh, du coup, euh, c'est de la bonne marque. Donc voilà. Après, on a aussi, ici, on a euh, la possibilité de ranger une tablette. Donc ça peut être euh, une, tablette, une tablette classique, hein, donc iPad. Donc euh, ça, ça peut être aussi... Euh, pff, moi, j'aime bien ranger un petit Kindle, donc un livre, un livre numérique. Ça, c'est sympa. Je peux ranger mon portable aussi, ici aussi. Et après, ce qu'il y a, c'est que... Ici, ils ont fait un système, on dirait, euh, on dirait une, un truc en, en, je sais pas, en espèce de, de format A4 qui, qui sort ici. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour faciliter le rangement et qui se remet tout simplement comme ça. Et c'est toujours aimanté aussi ici. Hein. Donc voilà. Donc Peak Design Sling, version 2, 6 litres. Franchement, c'est du good job, moi j'aime bien. C'est confortable, c'est agréable. C'est vraiment tip top. Donc ensuite, je vous montre. On a des petites attaches ici j'ai pas précisé tout à l'heure en fait ces petites attaches elles permettent d'accrocher une petite lanière pour ensuite euh, fixer un trépied donc c'est une petite lanière comme ça que, qui est fournie par la marque avec un petit système d'accroche comme ça et en fait ça vient s'accrocher ici voilà en fait ça vient s'accrocher ici comme ça tac et l'autre et l'autre là bas ici et du coup ça permet d'ensuite de tenir un trépied euh, en longueur bon bien sûr il ne faut pas porter un trépied de 10 kg non plus hein, mais je rappelle que c'est un sac bandouillère mais du coup le fait d'avoir ce petit système d'accroche ça permet bien de, de mettre quelque chose en dessous, ça peut être un trépied ça peut être ça peut être aussi un, une veste hein, ou voilà quoi. ça peut être sympa donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça donc le Peak Design 6 litres version 2, moi je l'ai choisi en version black donc franchement il y a de belles finitions c'est franchement un, un beau sac voilà alors voilà je vous ai présenté le Peak Design Sling 6 litres version 2 donc du coup je vous les mets côte à côte pour que vous voyez un peu euh, encore la différence donc c'est vrai que là on a le 6 litres version 2 et le 5 litres version 1 du coup vous voyez qu'il que le 6 litres est un petit peu plus gros forcément vu qu'il a 1 litre de plus mais ça se situe plus en hauteur donc, il est un peu plus haut que, que l'autre. Après, c'est léger, pas c'est pas flagrant non plus. Après, le Peak Design Sling version 2, il est quand même euh, plus plat, je trouve, par rapport au modèle 5 litres qui est un peu plus bombé. Donc, euh, ça, il faut le voir aussi, il faut le savoir. Donc, voilà. Alors, après, pourquoi j'ai acheté le Peak Design Sling 6 litres version 2 Alors, en fait, je me suis rendu compte avec le 5 litres, par moment, j'étais un peu restreint euh, en capacité de transporter du matériel. Alors attention, euh, c'est parce que dedans, je transporte aussi mes affaires personnelles. Donc ça peut être mon portefeuille, ça peut être mon portable, des clés. Donc voilà, Donc si j'amène mes affaires personnelles avec mon appareil photo et un objectif, donc on va dire le Fujifilm xt 3 plus le 16mm 1.4, c'est vrai que j'étais un peu limité euh, en poids si je voulais amener un. Enfin, un, un, en taille, pardon. Si je voulais amener un deuxième objectif, par exemple. Euh, bon, si j'amène le 35 mm 1.4, ça rentre. Ça rentre avec les étages, les flex fold dessus et tout, ça rentre. Il n'y a pas de problème. Par contre, si je commençais à prendre le 56 mm, là, je ne pouvais plus plier le, le flex fold. Du coup, euh, ça me posait problème Donc, pour transporter d'autres objectifs. Donc, du coup, j'étais un peu restreint. Donc, je me suis dit le modèle 6 litres. Le fait d'avoir un litre en plus, je pense que ça comblera mes besoins si j'ai besoin de transporter deux objectifs, dont un, par exemple, qui est un peu plus gros que le 35 mm. Donc, il faut savoir que c'est le modèle Sling. Le Sling, c'est forcément le, le sac pour sortir léger, en fait, donc de la gamme Peak Design. Donc, c'est fait pour ça. c'est pas pour trimballer toute une panoplie d'objectifs, photos. Euh, sinon, il y a d'autres sacs pour ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, franchement, pour moi, je trouve que c'est un beau sac. Donc, moi, je l'ai choisi en version black. Euh, parce que, enfin, j'hésitais avec la version grise, mais la version black pour moi, elle m'attirait bien parce qu'elle est discrète quand même. Elle est toute noire, donc est facile à nettoyer. Si, euh, voilà, il y a une tache, on sait jamais. Donc facile à nettoyer, c'est discret. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, sinon je pense avoir tout dit, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, donc ça motive pour la chaîne, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, donc vous allez recevoir des notifications en cliquant sur la petite cloche, des notifications sur les nouvelles vidéos à venir, de nouveaux matériels, de nouvelles choses, de nouvelles explications, de nouveaux tutos, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, moi ça me motive aussi à vous proposer du contenu de qualité. C'est un achat qui est personnel, euh, donc euh, j'ai été dans une boutique à Lyon acheter le sac donc c'est pas un achat qui est sponsorisé par contre en revanche pour aider la chaîne vous pouvez passer par les petits liens que je vous mettrai en description donc euh, soit les liens il y a des liens Amazon ou soit il y a des liens euh, Peak Design et ça me permet de proposer toujours du contenu de qualité sur la chaîne donc si ça vous intéresse si vous voulez aider la chaîne vous pouvez passer par ces petits liens je, je présenterai le sac aussi également dans un article sur le blog donc si ça vous intéresse aussi je vous mets le lien de, du blog donc voilà, donc, euh, tout ce que je voulais vous dire, euh, sinon bah, je vous dis à bientôt